La formation chez NMG, c'est super important. Euh, c'est une partie intégrante des projets qu'on fait avec les clients. Euh, on n'a pas tous les mêmes compétences, toutes les mêmes expériences. Par la formation, on arrive à transmettre des compétences, s'enrichir, que ce soit en interne ou en externe. Si les utilisateurs sont bien formés, ensuite, il ben, y a une meilleure adhérence au changement. Donc, les gens vont être capables d'utiliser le logiciel et donc, on s'en va vers un succès.